Bonjour et bienvenue dans cette auto-formation euh, sur le logiciel Autodesk Inventor. Donc, euh, je me présente Marc-André Mercier, enseignant de sciences et technologies à l'École secondaire de Seigneuries dans la région de Québec. Je suis également passionné de dessins cités par ordinateur et d'impression 3D depuis euh, quelques années. Euh, au cours des deux dernières années, euh, j'ai... Euh, je me suis promené un peu partout dans la province là, pour donner des formations justement sur le dessin cité par ordinateur puis euh, l'impression 3D. Également, j'essaie le plus possible d'intégrer à l'intérieur de mes cours l'utilisation euh, de ces technologies pour permettre aux élèves de découvrir et de développer là, leurs compétences là, avec euh, ces outils. Euh, L'auto-formation est divisée en quelques sections. Dans la première section, ce qu'on va retrouver, c'est. Euh, de quelle façon vous allez pouvoir télécharger et installer là, le logiciel Autodesk Inventor sur euh, votre poste de travail ainsi qu'un module complémentaire pour euh, permettre le filetage là, euh, avec euh, le logiciel. Euh, par la suite, vous allez avoir cinq défis à réaliser. Donc euh, chaque défi est séparé de la même façon, donc euh, vous allez avoir un onglet qui va s'appeler un peu de vocabulaire qui va vous présenter quelques mots en lien avec l'utilisation du logiciel. Par la suite, vous allez avoir un tutoriel. Donc le tutoriel va vous présenter les diverses fonctions que vous allez pouvoir utiliser pour réaliser une pièce 3D. La façon dont ça a été présenté, c'est qu'au début complètement, le premier lien vous permet de visionner la vidéo en entier. Et par la suite, j'ai placé divers liens qui vont vous permettre d'accéder à directement à certaines sections du vidéo. Si vous voulez revoir, supposons, comment faire euh, un balayage, bien à ce moment-là, il va y avoir un onglet qui va vous permettre d'accéder directement là, à cette section-là du vidéo. Et euh, à la suite euh, du tutoriel, vous allez pouvoir là, euh, réaliser avec une, une activité. Donc J'ai mis euh, euh, un plan ainsi qu'une vidéo qui va vous permettre de réutiliser les notions que vous allez avoir apprises à l'intérieur euh, du défi. Ce que je peux vous recommander euh, comme disposition de votre écran, là, si vous êtes capable, si votre écran est suffisamment grand, ou encore si vous avez deux écrans, c'est de placer, euh, peut-être diviser votre écran en deux. Dans la première section, avoir le tutoriel, donc le vidéo, et dans l'autre section, d'avoir le logiciel Autodesk Inventor qui va être ouvert. À ce moment-là, ça va être plus facile pour vous de voyager un à l'autre, mettre en pause la vidéo, faire les actions, et vous revoir euh, rapidement là, une section. Également, à l'intérieur des vidéos, je vous présente là, euh, quelques éléments ou moins euh, de quelle façon j'utilise justement les éléments d'apprentissage avec euh, les élèves. Euh, J'espère qu'à la fin de ce petit défi, vous allez être à l'aise pour faire euh, quelques utilisations de ce logiciel-là avec vos élèves. Euh, il est sûr et certain que c'est vraiment les bases du logiciel, on n'ira pas dans les réalisations de plans, de présentation ou encore d'ensemble, c'est vraiment seulement la réalisation de pièces pour l'instant que vous pourrez faire à l'intérieur de cette auto-formation. Donc euh, je vous souhaite de bien vous amuser à l'intérieur de ces apprentissages et d'être capable justement d'utiliser ceux-ci avec vos élèves éventuellement.